Waouh Cette vue d'amphithéâtre, on a vraiment l'impression qu'ils sont tous attentifs. Euh, tu crois qu'ils apprennent Euh, tu veux dire quoi Pour moi, en les regardant en amphi, je ne sais pas à quoi ils pensent. Comment ils s'approprient ce que je leur dis, bref, s'ils apprennent en profondeur ou s'ils restent au stade de l'apprentissage superficiel. C'est pourquoi je me demande si, en amphi, ils apprennent vraiment. Pour toi, c'est quoi apprendre vraiment Aujourd'hui... Tout le savoir est disponible en quelques clics. Mais l'utilisation de ces savoirs est souvent problématique pour les étudiants. Ils disposent de tellement d'informations qu'ils ne savent pas quoi en faire. Il est donc important, en tant qu'enseignant, de viser non seulement l'acquisition de savoirs, des compétences, d'aptitudes, mais aussi le développement de la capacité à y réfléchir, à trouver le sens de l'apprentissage. C'est assumer une posture réflexive ce que l'on appelle aussi « effectuer de la méta-réflexion ». Des recherches ont montré que l'apprentissage en profondeur est étroitement lié à la pratique répétée de la méta-réflexion. Bon d'accord, mais concrètement, de quoi s'agit-il Comment fait-on de la méta-réflexion Prenons l'exemple d'un APP. Lors de la séance Aller, les étudiants sont invités à lister les incertitudes, les points en suspens, les hypothèses, les pistes à explorer. Cela les amène à identifier ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils doivent faire. Ils anticipent. Lors de la séance retour, les étudiants sont invités non seulement à valider les apprentissages, les solutions, les livrables, mais également à évaluer la qualité de leur travail individuel et en équipe. Cela les incite à faire le point sur leurs apprentissages, à juger la pertinence de leurs actions et à identifier les procédures plus efficaces pour le travail individuel et en équipe. En quelque sorte, ils vise à réguler leurs actions. Pour apprendre à apprendre, il faut nécessairement être en mesure d'observer et d'analyser à la fois sa manière d'apprendre et les résultats obtenus, afin d'en tirer des conclusions sur les modifications éventuelles à apporter à ses méthodes et pratiques d'apprenant. En fait, la méta-réflexion, c'est l'acte de penser qui permet à l'individu d'apprécier, d'évaluer, de juger ses propres capacités et processus mentaux et qui lui sert à planifier ses actions en matière d'apprentissage. Tu peux m'expliquer un peu l'intérêt de cette méta Je ne suis pas encore sûr d'avoir tout compris. Quand on interroge des étudiants en situation de réussite, on s'aperçoit qu'ils arrivent facilement à expliquer la façon dont ils ont fonctionné ou fonctionnent, qu'ils possèdent des capacités d'autonomie et de transfert. Ils attribuent leurs bons résultats à des causes internes contrôlables, et ils entretiennent eux-mêmes leur motivation à apprendre. Par contre, les étudiants en situation d'échec ne savent souvent pas ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils étudient. Cela n'a pas de sens pour eux de plus. Ils n'imaginent pas être capables d'appliquer ce qu'ils apprennent à de nouvelles situations. Si je te comprends bien, pratiquer la métaréflexion influence la motivation. En réfléchissant à ses apprentissages en cours ou passé, l'apprenant identifie le sens qu'il attribue à une tâche d'apprentissage et les compétences qu'il est capable ou non de développer. Oui, tu as bien tout compris. C'est un beau programme, mais concrètement, dans mes cours, comment puis-je stimuler ou accompagner le développement de la méta-réflexion Le mode d'action principal du tuteur, c'est le questionnement. On peut poser deux types de questions. celles qui portent sur les résultats, par exemple, « Êtes-vous satisfait de votre réponse ?» Et des questions qui amènent à réfléchir sur l'action elle-même. Par exemple, comment avez-vous fait pour produire votre réponse C'est ce deuxième type de questions qui stimule le plus la métaréflexion. Pratiquement, ces questions peuvent porter sur trois dimensions. Des questions sur la matière. Par exemple, quels sont les concepts sur lesquels vous pourriez vous appuyer pour répondre à ces questions Des questions sur la dynamique du groupe. Par exemple, comment le groupe a-t-il fonctionné Comment pourriez-vous améliorer son fonctionnement des questions sur la démarche. Par exemple, comment avez-vous fait pour extraire les éléments pertinents de l'énoncé Ok, je pense que je vois, mais en pratique, peux-tu me conseiller des outils On peut utiliser le cercle d'or de Sinek. D'abord, pourquoi il faut apprendre. Ensuite, comment il faut apprendre. Et finalement, ce qu'il faut apprendre. Peux-tu en dire un peu plus Quand tu demandes à un groupe de faire un bilan de ses actions, en général, il décrit ce qu'il a fait et il présente l'avancement chronologique. Parfois, il présente comment il a fait ce qu'il a fait, mais très rarement pourquoi il l'a fait. L'idée des trois niveaux est d'obliger l'apprenant à se poser successivement les bonnes questions. Ok, mais c'est encore difficile. Oui, je te l'accorde. Tu peux alors proposer de travailler sur Head and Heart. L'idée est de commencer par ce qu'il ressentent. Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre apprentissage de la matière, la démarche ou la dynamique de groupe Une fois l'émotionnel évacué, on peut alors travailler sur des faits. Pourquoi pensez-vous que votre apprentissage, que votre démarche ou que la dynamique de groupe a été efficace ou non Quelles en sont les preuves L'idée centrale est de partir des sentiments. Je pense que j'ai aimé que... Pour aller vers les éléments plus objectifs dans un second temps, j'ai constaté que... J'ai observé que... Pour faire de la métaréflexion, il est important de bien séparer les sentiments des faits. OK, c'est pas simple tout cela. En faisant le bilan de mes connaissances à propos de la métaréflexion, je dirais ceci. Je pense avoir compris l'importance de la réflexion sur son propre apprentissage, dans la recherche de sens et pour l'apprentissage en profondeur. Pour stimuler la méta-réflexion, je dois, il me semble, identifier les difficultés de prise de distance que les étudiants ont par rapport à la matière, à la démarche, à la dynamique du groupe, à leur manière d'apprendre. Et ensuite, formuler des questions pour les encourager à faire de la méta-réflexion.